Une trahison, une brutalité, un assassinat, la fermeture d'une usine Bridgestone employant près de 900 salariés à Béthune dans le Nord provoque la colère du gouvernement et des autorités locales. Les salariés, vous l'imaginez, sont abasourdis. Inadmissibles, intolérable. Il n'y a, a pas de mots, je pense. C'était quand même d'une violence inouïe. Nous, on l'a appris lors du CSE. Le directeur général nous l'a dit avec un sourire. Les salariés dans l'usine l'ont appris par vidéo. Leur projet, c'est de fermer l'usine euh, fin avril. Nous, on demande que les 864 salariés soient, je vais dire, sauvés, et ainsi que les sous-traitants. 864 salariés concernés, euh, avec les sous-traitants, ça fait à peu près 1300. Et, et ça, va, ça va tuer une région, c'est entre 3 et 4 000 personnes, quoi, voire peut-être même 5000, dans le bassin bas minier. Donc Déjà, on avait connu une reconversion euh, avec les mines. Hein, L'usine était venue, Fierestone était venue s'implanter. Là, si ça vient fermer, ça va être une catastrophe. Je ne parle même pas, même au niveau, je vais dire, qu au niveau des hôpitaux, au niveau des écoles, je vais dire, euh, même au niveau de l'aglo. Enfin, ça, ça va être une catastrophe humaine. Il faut savoir que Bogestone, c'est quand même 3 milliards de bénéfices, euh, ça doit être 30 milliards de chiffre d'affaires, si je ne dis pas de bêtises. C'est là aussi où on voit comment le numéro 1 mondial est capable de jeter euh, comment ses salariés. C'est un groupe qui est capable de s'autofinancer. S'il veut mettre 200 millions, s'il veut mettre 1 milliard, s'il veut faire du 19, 20, 21 pouces, ou 25 ou 26, ou même des pneus qui n'existent pas encore, il peut s'autofinancer. Donc maintenant, il y, a, il y a deux solutions. Soit il s'autofinance, soit peut-être que la région peut être donner un un coup de pouce ou l'État. Si on doit faire un, un partenariat avec l'État, et ben ça doit être cadré sur 10 ans ou 20 ans. Le souci c'est que c'est un peu comme partout, que ce soit Bridgestone, que ce soit nos concurrents, Michelin, Continental, Goodyear ou d'autres. Euh, le problème c'est des doublons. Quoi. En gros on nous fait des doublons, on fait des usines sœurs. Hein. On a même nous formé nous-mêmes les Polonais, là apparemment ils devraient aussi avoir une usine je ne sais pas où. Et le, le problème c'est que dès qu'ils deviennent opérationnels, dès qu'au niveau production ils deviennent opérationnels, eh bien, entre guillemets, on délocalise. Hein, on nous parle du coût du travail, je dirais plutôt le coût du capital. Le problème de la variable ajustable, eh ben, c'est toujours l'actionnaire. C'est l'actionnaire qui se gave à foison. Il y a un moment je pense qu'il faudrait faire un bouclier anti-dumping social hein. et, et on dit alors des fois on dit que l'État n'est pas capable de le faire hein, ou l'Europe. Le, L'Europe l'a fait avec les pneus, poids lourds, les pneus poids lourds, il y a un moment c'est pareil on nous dit que c'est peut-être pas, pas possible, la France l'a fait aussi au niveau du malus écologie, écologique sur certaines voitures peut-être faire un malus écologique pour les pneus qui, je sais pas, qui viennent de 1500, 2000 ou 3000 km et puis l'emploi restera en France quoi.